to not okay. Exalte notre roi et garde notre notre nous allons notre nous Que le Seigneur nous bénisse sèchement nous dans nous s'il vous plaît, nous lisons dans le nous livre psaumes, psaumes livre le Psaumes, des psaumes nous des Psaumes, nous chapitre, Psaume, chapitre 68, nous lisons la nous lisons Seigneur Psaume chapitre 68 Nous lisons la parole de Dieu Psaume chapitre 68 Nous lisons la parole du Seigneur Dieu se lève Ses ennemis se dispersent Et ses adversaires fuient devant sa face comme la fumée se dissipe, tu les dissipes. Comme la cire se fond au feu, les méchants disparaissent devant Dieu. Mais les justes se réjouissent, ils triomphent devant Dieu. Ils ont des transports d'allégresse. Chantez à Dieu, célébrez son nom. Frayez le chemin à celui qui s'avance à travers les plaines. L'Éternel est son nom. Réjouissez-vous devant lui, le Père des orphelins, le défenseur des veuves. C'est Dieu. Dans sa demeure sainte Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés Il délivre les captifs et les rend heureux Les rebelles seuls habitent des lieux arides Oh Dieu, quand tu sortis à la tête de ton peuple Quand tu marchais dans le désert La terre trembla Les cieux se fendirent devant Dieu Le Sinaï s'ébranla devant Dieu Le Dieu d'Israël Tu fis tomber une pluie bienfaisante ô oh Dieu tu fortifias ton héritage épuisé, ton peuple établit sa demeure dans le pays, que, as, que par ta bonté, ô oh Dieu, tu avais préparé les malheureux pour le malheureux. Le Seigneur dit une parole, et des femmes proclament en foule la victoire. Les rois des armées, armées fuient, fuient, et celles qui restent à la maison partagent le butin. Tandis que vous reposez au milieu des étables. Les ailes de la colombe sont couvertes d'argent, et son plumage est d'un jaune d'or. Lorsque le Tout-Puissant dispersa le roi dans le pays, la terre devint blanche comme la neige du salmon. Amen. Laisse entrer, laisse entrer le roi de gloire, dans ton cœur où tant que à Jésus laisse entrer le laisse -en Père, nous ouvrons notre âme pour que tu puisses y demeurer, Seigneur. Que tu sois exalté encore en cette soirée pour ta bonté, ton amour et ta fidélité à l'endroit de chacun de nos personnes. Oh Dieu, nous te remercions parce que réellement tu nous as fait la promesse d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Pour ça aussi, que nous te merci parce que nos yeux te voient aussi, Père. Oh Dieu, comment combien tu es œuvre aussi parmi nous, bénémoine Patrice, où tu nous parles aussi, tu agis aussi, tu confirmes ta parole à toi, Père, et tu veilles véritablement sur ce que toi tu as déclaré, mon sauveur. Nous te suivons avec assurance, avec euh, certitude aussi, mon bénémoine Père Saint. Merci encore pour cette journée que tu nous as donnée et cette soirée que nous avons encore aujourd'hui, bénémoine Père Saint, oh Dieu. Où nous nous retrouvons encore dans ces lieux où tu nous as donné la grâce de pouvoir nous rassembler. Oh, que tu nous pardonnes, notre Dieu. Nous voulons vraiment prendre en considération tous les bienfaits que tu nous offres, mon béni, mon Père, au oh Dieu, et, et que ta main puissante, que tu es assistante, mon roi, nous voulons pas avoir les yeux fermés, mais les yeux ouverts, pour que nous puissions te voir toujours à l'air, Père, tu puissons, et pas un cœur incarné, mais un cœur qui croit, nous te disons merci, Père. Merci encore pour les choses et les cantiques qui sont montés devant ton trône de grâce, parce que tu es réellement le Dieu qui aime qu'on te loue, hum, mon Sauveur, avec un cœur pur, un cœur droit aussi, mon béni, mon Père, oh Dieu. nous avons réellement sanctifié, purifié, mon béni, mon Père, pour que nous puissions réellement chanter les de Sion, pour la loi de ces dieux qui nous a sauvés. Merci encore pour les psaumes. merci encore pour tout ce que tu as accompli encore ce soir parmi nous, père, Nous te prions de rester, de nous conduire encore davantage, mon roi, nous avons tellement besoin de toi encore, mon bénéfice Père, Saint, Dieu. Merci pour tout ce que tu fais. Nous pensons à tous nos frères, à toutes nos soeurs, mon Père, Saint, Dieu, les enfants comme les grands, comme les petits aussi, partout ils sont, au Dieu bénéficiant, qui sont aussi connectés en cette soirée, aujourd'hui, à cet endroit, qu'ils soient aussi bénis, Père Alors, merci pour ton amour et ta bonté, mon sauveur. Merci pour les pardonnements et Dieu, parce que tu pardonnes encore aujourd'hui, mon roi. Béni sois-tu, car nous t'avons ainsi prié, Père. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse chacun de vous tous, qu'il vous fortifie, et qu'il soit toujours votre appui, et votre secours, qui ne manquera jamais au temps de la détresse. Il nous est demandé de ne pas nous lasser, mais de toujours persévérer. Peu importe, même si la situation devient difficile et compliquée, que nous ne voyons pas l'autre extrémité, mais soyons sûrs et certains que le Seigneur conduit. Nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous accorde chaque fois que nous pouvons nous rassembler de ce qu'il nous conduit en nous parlant aussi, en, en témoignant aussi qu'il est vivant parmi son peuple. C'est pour que nous soyons fortifiés toujours dans la foi, et que nous puissions réaliser que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est vivant. Et que réellement, parfois quand nous lisons, nous avons des pensées parfois comme si, oui, c'est un peu des choses que nous connaissons, mais que nous puissions prendre vraiment à cœur et conscience que Dieu veille très certainement sur sa propre parole. Et c'est pour cela que nous aussi, nous, nous supplions le Seigneur pour que nous demeurions dans sa parole. Et comme il avait dit aussi lui-même que si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples et, et cela vous connaîtrez aussi la vérité et la vérité vous affranchira. Nous ne voulons pas aller dans la direction que nous désirons. Parce que nous savons que cette direction, effectivement, nous la voyons bonne et elle est bien. Mais en, en réalité, ce n'est pas la, la, la direction que Dieu veut que nous puissions prendre. Et c'est pour ça que nous le supplions toujours dans notre marche avec lui. Seigneur, montre-nous la voie. Seigneur, aide-nous à pouvoir réellement aussi prendre des décisions qu'il faut. Et souviens-toi de nous parce que nous avons tellement besoin de toi. Nous ne voyons pas de très loin, mais c'est toi qui vas très loin. Alors aide-nous. Nous devons être dans cet, euh, cet état de marche avec lui pour que le Seigneur vous au aussi voir que nous avons besoin de lui chaque jour, parce que sans lui, nous ne pouvons même pas avancer. Il a dit, sans moi vous ne pouvez absolument rien faire. Je remercie Dieu de ce que nous avons la grâce de pouvoir avoir chacun de vous, chaque frère et chaque sœur, et, et parce que derrière chaque frère et chaque sœur que nous voyons, il y a des désirs il y a des de, de, de, de, de requêtes effectivement il y a aussi des souffrances, il y a des difficultés il y a tout un tas de choses effectivement par lesquelles chaque frère chaque soeur et chaque sœur passe et chacun de vous est aussi important aux yeux du Seigneur et chaque souci par lequel vous passez souffrance, Dieu réellement voit parce que quand vous donnez du temps à Dieu, Dieu donne aussi du temps à vous, alors soyez vraiment rassurés peu importe la souffrance c'est Dieu la voit peu importe l'état, effectivement, il voit vos larmes, vos cris, votre douleur intérieure, il répondra certainement. Parce que notre Dieu, ce n'est pas un Dieu qui est sourd. Ah, S'il était sourd, ben, effectivement, il n'aurait pas pu parler. Mais il parle et aussi il a des oreilles et il entend. Il ouvre les oreilles même des sourd. Nous le remercions pour cela, afin que nous soyons donc fauticiés que ce n'est pas en vain. Mais nous avons réellement eu la grâce de pouvoir marcher avec eux. C'est Dieu qui agit toujours au temps fixé. Et nous devons savoir qu'effectivement, qu'au temps marqué, il va le faire. Et nous devons simplement persévérer dans cela. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de vous, effectivement, dont j'ai réussi à pouvoir aussi recevoir aussi les témoignages des uns comme des autres qui démontrent que le Seigneur aussi connaît vos cœurs connaît vos larmes, connaît aussi vos soucis et, et aussi les, les désirs provoquants. Quand on est sincère à, à l'endroit de Dieu parce qu'on voudrait que le Seigneur fasse quelque chose, très certainement il va le faire. Et très certainement aussi, euh, il te répond aussi d'une manière clairement hein, en te montrant effectivement que c'est ça. J'ai entendu les témoignages de notre frère ici, euh, Victor, qui, qui, qui, qui est venu me voir dans mon bureau. Et je l'aime beaucoup parce que c'était un frère comme vous savez comment il est. Hein. Il est comme ça, hein, il, il exprime effectivement euh, cela, effectivement aussi. Alors euh, il, il, il, a, il traversait un moment difficile, mais il a réalisé une chose que vraiment Dieu le connaît et que Dieu est aussi est vivant aussi. Il a eu une expérience, je ne sais pas s'il vous l'a aussi raconté, ce témoignage, je ne sais pas si il l'a fait ici. Il m'a dit qu'effectivement, qu il était venu, donc il était d'abord chez lui à la maison, il avait donc une situation difficile et il n'avait pas à manger. Il vous l'a dit ça alors il n'avait pas mangé effectivement et, et alors euh, il est resté quelques jours difficile de pouvoir manger et puis il a dit il dit c'était les jours donc euh, c'était les jours de la réunion je pense il est venu il dit Seigneur je voudrais vraiment que tu euh, aujourd'hui je ne veux pas rentrer chez moi à la maison euh, sans avoir rien à manger à la maison C'est vrai que je suis resté là mais je crois que tu es Dieu quand même qui voit il dit, je ne veux pas rentrer à la maison comme ça. Puis bon, je suis venu à l'assemblée, je dois rentrer, mais je ne peux pas rentrer euh, sans manger. Alors il a vu que dans la journée, il n'y a rien, pas de signe. Donc il était toujours dans la condition, il n'avait rien. Et puis bon, euh, 17, 16 heures, rien, 17 heures, rien du tout. 18 heures, rien. 19 h il est dans l'assemblée. 20 h il sort, rien. Et alors, euh, il était là dehors, et commençait à pouvoir rentrer, puis euh, il rentre, il va jusqu'à la de trame, donc il était déjà quand même un peu tard. Euh, alors, euh, <rire> pour lui, donc, c'était mis dans la tête, donc voilà, je rentre, quand même, bon Dieu, n'a pas, euh, parce que j'avais dit, Seigneur, aujourd'hui, je ne peux pas rentrer sans avoir quelque chose à manger à la maison. Et puis, en dernière minute, last minute, Qu'est-ce qui se passe Il voit euh, notre sœur, euh, l'épouse notre frère modeste. Et s'appelle comment la sœur Sœur Jeanne. Jeanne, sœur Jeanne. Et sœur Jeanne qui devait prendre son tram, son bus pour aller. Et puis, elle s'approche du frère euh, Victor, il dit, bonjour, mon frère, ça va Il dit, ça va bien, frère Je lui dis, oui, ça va, ma soeur. Et, et puis, euh, la soeur elle, elle se tourne comme ça, elle fait comme ça dans son sac, elle fait sortir un, un, quelque chose, et puis il dit, oh, frère, frère, Dieu m'a mis à cœur. Yeah! <rires> euh, Dieu m'a mis à cœur, il te donner ça pour que tu aies du pain qu'elle avait précisé, alors le frère a pleuré et dit, Seigneur, jusqu'en dernière minute. Donc j'étais sur le point, j'ai rentré chez moi, je dis, Dieu ne m'a pas vu, Dieu n'a pas entendu. Et c'est là que tu m'as prouvé. Que tu es vivant. Que tu me connais, que tu sais effectivement aussi les désirs de notre cœur. Alors il dit, quand je suis donc venu à l'Assemblée, j'étais assis et dit. Il dit, « Pasteur, c'est comme si vous étiez là. » Il dit ça, je le dis, « Dieu est vraiment la vérité. » Il dit, « Je dis la vérité. » Il dit, « C'est comme si vous étiez là. » Et chaque mot que je disais avec la personne. Donc, « Tu l'as répété mot à mot, mot à mot. » Je me suis regardé, j'ai dit, « Mais c'est pas possible, Seigneur. Cet homme n'était pas avec moi. » Mais là, mot par mot, mot à mot. Il dit, mais mot à mot, et la manière dont je parlais, la discussion qu'on avait avec la personne, quand la personne dit, mais vous avez repris toutes ces choses-là. J'étais assis en train de regarder. Il me dit, mais je suis où C'est pour dire qu'effectivement, que Dieu lui a confirmé que même toutes les, tous les soucis et les problèmes qu'il a, et Dieu répond. Alors hier, j'ai eu donc euh, ma grande ici, Deborah Mukuna, Vous la connaissez, non alors, elle m'a demandé, je voulais parler avec elle, elle était assise en face de moi, puis je voyais qu'elle était toujours entrée dans son... Dis, quoi, alors, elle prend une partie euh, de prédication que nous avons eue dimanche. Alors, elle pousse le bouton là, pour que. alors je et je dis, bon, c'est vrai, ça fait drôle de se voir là-dedans. Et oui, puis de s'écouter aussi. Alors, je dis, si on me montre, je dois faire un effort d'écouter aussi. Et quand j'écoutais, j'ai commencé à me sentir aussi moi-même concerné. C'est la vérité. Hein? Alors, j'ai dit, j'écoute une... Elle veut me faire comprendre quoi Parce qu'en en écoutant, j'ai dit, mon Dieu, c'est comme ça que ça se passe aussi, c'est vrai. Alors moi, je me suis fait extérieur à la personne qui prêchait. Vous comprenez Moi, on me met une prédication, donc je m'assieds aussi. Je vais aussi écouter. Et c'est éc... vrai, frère. J'ai écouté. Et puis après, elle me dit, elle est là témoin. Elle me dit, <rire> j'ai prié le Seigneur, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas même pas comment commencer à pouvoir te prier pour te demander. Je ne sais pas tellement comment, mais ce que je te demande, quelque chose, c'est que quand je vais aller à l'assemblée, les dimanches ici, je te prie de me parler vraiment sur le problème qui me tracasse. Parce que je voudrais vraiment que tu me dises comment. Et je vais vous dire, elle est là, elle n'est pas là. Si je, je, je, je mens, tu dois dire qu'il ment. Okay. Non, non, c'est son droit. Parce que c'est son témoignage. Elle dit que tu me répondes, effectivement. Elle dit, c'est extraordinaire. Le Seigneur m'a répondu. Comment il t'a répondu Comment il t'a parlé Non, non, non, on ne faut pas dire ce qu'il a dit, ce que je sais c'est ton secret. Il t'a parlé comment Non, il ne faut pas avoir peur, il ne dit pas les choses. Il t'a parlé en détail ou pas Notamment, non Les choses... Non, parce qu'il ne faut pas avoir peur. Il et, et t'a dit exactement comment tu dois faire, de quelle manière, c'est vrai ou pas Donc, en fait, c'est que le Seigneur lui a parlé de telle manière, tu dois faire ça, comme ça, comme ça, comme ça. Donc il dit, mais là, il me parlait en face. Donc j'entendais effectivement qu'il me répondait mot à mot, à mon problème. Ça, ça, ça, ça, c'est ça, hein? C'est comme ça que tu dois arriver à pouvoir faire effectivement. Dieu est bon. Nous avons un Dieu qui entend le prière. Pourquoi je, je, je vous dis cela C'est vrai que euh, grand ici la prière, moi j'écoute la prière, je fais attention et je prie parce que je prie pour lui, pour que le Seigneur. Et quand il prie, je remercie Dieu. Il a dit Seigneur, tu nous as toujours parlé oh, tu n'as jamais manqué. Vous suivez quand même la prière et j'étais assis là-bas, ça m'a touché. J'ai dit, Seigneur, chaque fois que nous venons ici, tu nous parles. Amen, amen. Alors nous, nous, nous sommes des ingrats. Mm. Ah oui, c'est vrai. Amen, amen. Dieu du ciel, amen. nous réalisons que Dieu nous parle. Amen. Alors si Dieu nous parle, amen. il doit se passer quelque chose. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. On ne peut pas rester comme ça. Non frère, parce que c'est cela que le cœur est touché, on ne peut pas rester comme ça. C'est que quelque part on méprise Dieu. Parce que si nous sommes conscients qu'il nous parle frère et soeur, quelque chose doit se passer. à nous, dans notre marche avec lui, chaque jour, et en plus de cela, chaque fois, nous avons mercredi, nous avons jeudi, nous avons mardi, nous avons dimanche. Frère et soeur, Dieu continue quand même à nous parler d'une manière ou d'une autre. Que Dieu te bénisse, et c'est vrai. Mais ça devait quand même produire quelque chose dans chacun de nous. Plus de crainte, plus de considération, plus de foi. Paraître effectivement comme si on vient, bon, on peut c'est la routine effectivement. Si nous croyons que Dieu nous a parlé. Je donnerai quand même un témoignage de deux ici. Je pense qu'il y en a encore d'autres plus effectivement. On va vous dire mais pourquoi ne pas le Pour que vous puissiez comprendre que des personnes qui sont là et qui prie effectivement, et que Dieu lui en parle. Moi, je n'étais pas là, je n'étais pas dans son cœur, je n'étais pas dans son... Non, il était effectivement. Frère je n'étais pas avec lui, effectivement. Mais il dit mot à mot, ce n'est pas l'homme à ce moment-là. Donc, c'est quand même Dieu que vous servez, qui vous répond quand même, qui vous parle. C'est pour ça, dans sa prière, il a dit, Tu n'as jamais manqué, Seigneur. Aujourd'hui encore, parle-nous. Il va parler. Amen. Mais le problème, c'est votre façon d'être. Allez-vous prendre en considération ce que Dieu vous dit Allez-vous être dans un état tel que, que Dieu nous aide Dans le livre de, je pense c'est dans le livre de Corinthiens, je suppose, un Corinthien, on va la lire dans un Corinthiens rapidement, un Corinthiens au chapitre 9. Nous allons d'abord prendre un Corinthiens, chapitre 9. Un Corinthiens au chapitre 9, nous à partir du verset, ah. verset, euh, verset 19, on va lire à partir du verset 19, et Corinthiens, chapitre 9, verset 19, il dit « Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous, afin de gagner le plus grand nombre ». « Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont donc sous la loi. « Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont donc sans loi. »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 Que ton nom soit béni, notre Père, qu'il soit célébré encore aujourd'hui. Et nous te remercions vraiment de tout notre cœur, comme nous pouvons avoir entendu les témoignages, mon bien-aimé Père Dieu. Tu es le Dieu que tu, qui nous soutient, mon bien Père Tibisson, qui nous parle, même dans différentes situations. Tu as toujours été là pour pouvoir nous éclairer davantage, mon roi. Ce soir, j'implore encore ta grâce, que tu nous aides, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Touche encore nos cœurs et ramène-nous encore davantage, Père Saint-Dieu. Afin que nous sortions de ce train-train de tous les jours, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, et que nous prenions conscience. Au travers des choses et des cantiques Tu nous bénis, Père, nous Nous voyons combien tu nous transportes en haut, Père Saint-Dieu Nous ne voulons pas être simplement sous un état d'émotion, Père du Et des sensations Mais nous voulons vraiment recevoir ce que tu es en train de faire Parmi nous, Père du Dieu Avec reconnaissance, mon roi Oh, merci pour tous les dons que tu as déversés en ces lieux Nous te remercions encore, Père du Touche encore nos cœurs Et, et ramène-nous encore à toi Que tu nous pardonnes Merci pour la parole Nous demandons de grâce au nom de jésus Christ Amen vous pouvez vous asseoir. Alors, comme nous pouvons le voir dans les saintes Écritures, c'est toujours cet état d'esprit dans lequel le Seigneur nous invite à pouvoir davantage aussi demeurer. Et cela, n'oubliez jamais, le Seigneur parle souvent, et surtout aussi à, à son peuple, comme il dit, mais oh, si tu es attentif mes commandements, effectivement, aussi. Ton bien-être serait euh, vraiment aussi plus grand. Nous devons être toujours conscients que le Seigneur, quand il parle, effectivement, il sait aussi à, à qui il s'adresse. Parce que dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, dans le livre de l'Apocalypse, effectivement, où il dit Mais sortez donc du milieu, mon peuple. Et précisant encore davantage, il dit Mais quel Rapport y a-t-il entre Chris et Belial, effectivement, aussi, entre les fidèles, les fidèles, effectivement, ainsi, il dit, mais, il dit, mais, sortez, séparez-vous, effectivement, et je serai votre Dieu, et, et « Vous serez donc mes fils donc, et mes filles. » Donc, effectivement, Dieu parle beaucoup, nous prenions conscience, effectivement, que ce n'est pas à, à tout le monde qu'il parle, effectivement, ce qui est comme la Bible dit aussi, qu'ils ont des oreilles et ils n'entendent point. Ils ont des yeux et ils ne voient point. Mais à vous, donc, le Seigneur a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir, effectivement, et les oreilles ainsi que le cœur, en fait, que vous puissiez donc croire. C'est pour ça qu'il a dit, à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, nous l'avons aussi entendu aussi dimanche effectivement, et quand il a parlé effectivement évidemment, il savait à qui il s'adressait et l'autre qui parlait effectivement, mais tous ont été sous scandalisés, mais sauf Quelques-uns qui étaient là, puis il leur a dit, mais n'est-ce pas moi qui vous ai choisi Ils ont même répondu en disant, mais à qui d'autre il y en a qu'à toi Pourquoi les autres n'ont-ils pas répondu comme ça Seulement eux, effectivement. Donc nous comprenons qu'effectivement que nous devons toujours être attentifs à la parole de Dieu. Et que la parole de Dieu, les scènes Écritures, ne sont jamais un fardeau pour que quelqu'un pour dire, ah, je l'ai fait quand même, effectivement, parce que, bon, si je ne le fais pas, quand on arrive à ce stade-là, ce n'est pas bon. Parce qu'ici, il nous dit... Il lui dit, car bien que je sois libre à l'égard de tous, c'est-à-dire que je peux me permettre de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu vas me dire Est-ce que vous comprenez Ah oui, puisque je suis libre de pouvoir faire ce que je veux, ce que j'ai envie, évidemment, Et je suis libre de pouvoir aller où je veux, c'est vrai. Mais il dit quelque part, je dis, donc, quand je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu les serviteurs de tous. C'est-à-dire que maintenant, je ne cherche pas à voir faire quelque chose qui me plairait à moi, parce que c'est un peu du monde, oui, que ça, ça arrange, on ne prend pas l'autre, moi si moi si ça m'arrange là-dedans. Mais en fait, nous devons comprendre que nous, en tant que fils et filles de Dieu, auquel je répète toujours effectivement, nous ne pouvons plus faire ce que nous nous voulons en fait. Ce n'est pas que Dieu nous oblige à nous, c'est-à-dire que nous, nous nous sentons un devoir de pouvoir réellement faire en sorte que ces dieux ici soient aussi glorifiés en moi. Ça veut dire que je ne peux pas me sentir en fait obligé, mais je me sens dans une de je vais faire quelque chose pour encourager l'autre. C'est vrai, c'est lui qui est à côté de moi, je vais l'encourager. Je vais faire quelque chose pour qu'ils Qu'il puisse prendre courage, effectivement Et que c'est lui-même qui je ne vois pas Quand il me verrait Qu'il puisse voir que, oui, Dieu quand même agit Amen. Quand je peux voir tel frère, telle soeur, effectivement Même si on est difficile, mais il est toujours accroché Frères, et vous êtes aussi un encouragement pour les autres Pensez non pas à vous-même Mais pensez à ce que vous pouvez donner aux autres Vous ça dit que, bien que je sois libre à l'égard de tous tu peux aussi être égoïste. Ah oui, c'est vrai. Tu, tu es libre de, de pouvoir faire ce que tu as envie de pouvoir faire, effectivement, rien que pour toi-même. Parce que tu te rends compte qu'il y a... En fait, les autres ne t'intéressent pas. Et puis, si moi je suis sauvé, les autres, ben, qu'est-ce que j'en ai à faire Ils doivent se débrouiller aussi. C'est comme ça qu'on peut aussi expliquer aussi les choses. Quoi. Mais lui dit, je me suis rendu. Il n'a pas dit que Dieu m'a rendu les serviteurs de tous. Non, non, non, il n'a pas dit ça, il dit, mais je me suis rendu. Donc, moi-même, je réalise qu'il est nécessaire pour moi de faire quelque chose. Tu qu dois faire en sorte que ces hommes et ces femmes, quand ils voient ça, ils disent, mais Dieu est toujours vivant. Donc, je veux que ces dieux soient glorifiés. Donc, je ne peux pas agir effectivement avec mes, mes pensées égoïstes pour moi-même. C'est nécessaire que nous comprenions ces choses parce que, ça va conduire à poser les actes d'une manière tout à fait différente quand on peut comprendre cela, effectivement, aussi. Mais regardez, mais nous continuons. Il dit, afin de gagner le plus grand nombre. Donc, où c'est qu'il veut gagner comme plus grand nombre Est-ce que c'est pour lui Non, pas du tout. Et puis, il nous décrit, effectivement, avec ceux qui sont, parce que souvent on prend des prétextes en disant, mais on fait déjà faire tout autre. Non, c'est-à-dire qu'il y a un but pour lequel on le fait. C'est dit que avec les Juifs je suis comme ah, j'ai été comme Juif. C'est pas que il veut être Juif pour plaire aux Juifs. Non. Non non non non non. Il a un objectif. Donc son objectif c'est que, que je veux le gagner à Christa. Je veux me mettre d'abord à son niveau. Pas dire que moi je connais plus toi tu ne connais. Non, je me mets là. Je vais te montrer effectivement que ce que toi tu crois je crois. Et même je croyais encore plus que cela, encore davantage. Mais aujourd'hui, voilà la différence, effectivement. Jamais mépriser quelqu'un. Parce que les c'est de pouvoir le ramener. Parce qu'il voit que tu étais aussi comme lui. Mais Dieu a fait quelque chose. Il faut qu'il voit l'évidence de la, de la, de la, que Dieu est vivant au travers de toi. Parce que tout ce que tu cherches, effectivement, c'est que Dieu soit glorifié en toi. Que cette âme-là puisse croire en ces dieux-là. Parce que Dieu a dit, mais, quand je serai élevé, c'est derrière moi tous les hommes. Amen. Mais il va les faire, pas au travers de toi aussi amen. Bien sûr, mon frère. Ce n'est pas seulement que les prédicateurs vont prêcher, mais vous. Amen, amen. La Bible dit que nous, nous sommes des lettres élues, lettres écrites avec l'encre du sang. Amen. Sœur, chez toi, c'est la même chose. Frère, aussi chez toi. Là où tu vas, où tu travailles, sois un, un exemple, une lumière aussi. Il a dit, je suis la lumière. Vous aussi, la lumière aussi. Donc, ce que, ce que moi, je dois faire, doit faire que quand les gens me regardent, ils disent, oh, vraiment, on sent qu'il... Pas que je fasse pour qu'on me voie que je suis meilleur, supérieur. Non, qu'on voit que ça leur donne leur la soif de connaître ces Jésus. Oui, c'est sûr et certain. Vous savez, quand vous faites quelque chose pour que les gens puissent voir vous admirer, on sent cela. C'est quelque chose que vous êtes, mais quand vous êtes, pour que Dieu soit, que les gens voient qu'ils sont dans l'erreur, qu'ils doivent voir qu'il y a une vie, et la vérité là, les gens vont sentir cela. Ah oui, il dit, effectivement, et comme, il a fait part, effectivement, pardon, il a fait part aussi, effectivement, aussi, non, dans, dans cela aussi, il dit, il dit, il, dit, il dit, et puis, il explique ici, il dit, mais, même si il dit, mais, mais avec, avec ceux, verset avec ceux, ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Et vous comprenez Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Donc, il sait la position dans laquelle il se trouve. Ça, c'est un homme ou une femme, effectivement, qui a été tellement transformé, que Dieu a tellement travaillé, qu'il aime tellement les Seigneur, qu'on ne lui oblige même pas. Parce que, frère, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, ne vous sentez jamais obligé d'être présent dans le réunion ici. Non frère, si vous venez comme ça Vous, venez, vous apportez un poids Une lourdeur à l'assemblée Parce que quand on va prier, tu n'es pas venu avec de bonnes dispositions Tu ne vas pas chanter comme il faut Ça va l'alourdir la atmosphère Pour l'amour de Dieu Venez parce que vous sentez que j'ai envie J'ai besoin de laisser Jésus Je vais le chanter, c'est pour Jésus que tu viens Je vais le chanter, je vais l'adorer Venez pour cela Alléluia On ne t'obligera jamais mon frère donc, quand tu quittes chez toi, viens avec la flamme. Je viens pour que Jésus conduise. Je vais chanter pour Jésus. Pas pour lui, pas pour moi, pas pour les frères. Non, c'est pour Jésus que je chante. Tu lui exprimes la joie que tu as à son endroit. Et cette joie que tu as va contaminer ton frère, contaminer ta soeur, contaminer tous ceux qui suivent même de loin. Alléluia. C'est vrai mon frère. C'est vrai ma soeur. On doit se secouer, frère. Ce n'est pas l'œuvre des homme. Non, nous sommes sortis des œuvres des hommes, pas pour encore former l'œuvre des homme. Nous sommes en Christ, mon frère, et nous devons servir. C'est Jésus. Et que beaucoup, chacun de ceux qui sont aussi avec nous, effectivement, sente, effectivement, que ah, quand je vois la sœur chanter, quand je vois le frère, même quand j'ai des mauvaises pensées, il non, non, Seigneur, donne-moi la force de chanter comme ma sœur. Ta force se chanter, chantée, peut convertir qu que même quelqu'un. J'ai déjà entendu les chants de quelqu'un qui chante pour qu'on qu on, on entende sa voix. Mais celle-là, quand il chante, oublie cela, quand il chante, effectivement, on sent que c'est l'amour qui est dégagé. Qu'il qu qu veut, c'est Jésus. Il veut, Seigneur, aide-moi aussi à, à aimer Jésus comme cet homme-même. Vous direz, frère, c'est vrai, mais c'est 100% vrai. Il a dit, vous êtes les seuls de la terre. Le sel donne la soif. Mais qu'est-ce que vous vous donnez les dégoûts Imagine mon frère que toi, toi au lieu de donner la soif, tu donnes en fait les dégoûts. Mais je prie pour que ce soit pas comme ça. C'est-à-dire que nous sommes les sels de la terre. Il faut que moi, je donne la soif à celui qui est à côté de moi, à celui qui me voit. Et quand je viens même à l'église, comment je rentre, effectivement, on sent que même quand elle marche, effectivement, venant, on sent qu'elle est déjà dans l'atmosphère. Quelqu'un et, et, et préparé. préparé. Quelqu'un va te regarder, tu ne te rends pas compte. Parce que toi-même, tu t'es déjà préparé comme ça. La dans... personne va te regarder parce que lui, il vient... Brrrr, et puis te regarder, ah, certes, quand je la vois. Même quand elle vient et vous donne une, une, une salutation, vous, vous sentez ce qu'elle dégage. Dans son esprit, il n'y a pas d'arrière-pensée. Et quand elle rentre et s'assied, et quand les cantiques sont, on la voit s'élever, on la voit commencer à chanter, il n'y a rien d'arrière-pensée dans son âme. Il dit Seigneur, aide-moi à être comme celle-là. C'est ce que Dieu attend de toi, aide-moi. Parce qu'à quoi ça sert de venir simplement par, par habitude Frère, ce n'est plus possible. Amen, amen. Non Chacun de nous doit venir parce si se sent poussé. Personne n'avait dit aux, aux, aux disciples mais, euh, euh, euh, venez, venez au temple. Non, eux-mêmes. Même ceux qui avaient cru, effectivement, de nous, ils n'avaient pas dit mais, mais j'espère que vous comprenez cela. Nous en fait, c'est dit qu'il n'y oh, avait pas l'obligation. Mais ces, ces personnes se sentaient que je dois faire pousser Dieu. C'est pour ça qu'ils ont crié, « Oh, homme, oh, frère, qu qu'est-ce nous ?» C'est comme ça que les autres ont répondu, effectivement, mais avec cet entier désir. C'est pour ça, je ne sais pas, mais je le répète encore, frère, je ne cherche pas de membres, Sœur, pour l'amour de Dieu, il ne faut pas dire oui, on doit aller, parce que non non, non, non, non, si vous ne sentez pas cela, ne venez pas. Il faut que vous sentiez que dans votre cœur, je veux aller parce que je ne peux pas manquer ces jours. J'ai tellement besoin de lui. D'abord, si je ne l'ai pas, je vais avoir qui je, je le chante. comme tu dis, je le chante, Il mais quel ami fidèle et tendre. N'oubliez pas ceci. Votre mari vous abandonnera. Votre femme vous abandonnera. Vos enfants vous abandonneront. Oui ne mettez pas votre confiance dans votre mari. Amen. Ni dans votre femme. Non, monsieur. Ni dans vos enfants. Non, monsieur. Je mets ma foi et ma confiance dans ce Jésus. Amen. Qui quand même, lorsque les hommes ne voulaient même pas de moi. Lui m'a toujours aimé. Il n'a pas cherché à ce que je mette la peinture. Mais ceci. Si... Non. Il t'a aimé comme cela. Oui, monsieur, alléluia! Jésus est bon, monsieur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. C'est vrai, il t'a aimé comme tu as été, mon frère. Il t'a aimé comme tu a été, ma soeur, jusqu'aujourd'hui Il veut que tu sois comme cela. Mais pas ton mari, pas ton mari, non. Quand il voit que quelqu'un qui est changé dit Ma femme, je veux qu'il soit comme ça. Mais Jésus, non! que tu sois petit, que tu gonfles un peu l'accouchement, il t'aimera toujours, alléluia, alléluia, il est bon mon Jésus, oh, oh. gloire à Jésus, il ne changera jamais, Lève-nous, frère, tendre Père et précieux Sauveur, nous voulons te dire encore merci encore ce soir, où ta bonté, et ton amour et ta miséricorde, mon roi, et tes compassions, mon sauveur. Oh, tu es vraiment l'ami fidèle, mon roi. C'est lui que nous aimons, mon béni, mon Père saint Dieu. C'est lui que nous désirons. Je t'aime de tout mon cœur, mon roi. Louange et honneur à toi. À toi la gloire. À toi l'honneur, la puissance et la victoire. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être exalté, mon sauveur. Soutiens chacun de nos Père, oh Dieu, et fortifie-nous encore davantage, mon roi. Louange et Honneur à toi, tu es digne d'être exalté, digne d'être adoré, mon bénévole, Père Saint, Dieu. Je te remercie encore, mon roi, parce que tu es vivant, mon sauveur béni. Tu as touché encore nos cœurs ce soir, mon roi. Nous réalisons que tu es le plus beau parmi les milliers. La Bible a 100% raison, mon sauveur, et tu es vivant, tu es présent, mon bénévole, Seigneur oh Dieu. Tu es notre roi, tu es notre Dieu. Je te loue de tout mon cœur, mon sauveur. J'exalterai ton nom à toujours et à perpétuité pour ce que tu es, mon bien-aimé Père Dieu la bonté que tu manifestes mon bénémoine pas de le Jésus toujours présent le Jésus qui ne changera jamais oh Jésus mon roi conduis nous encore sur si les pas que tu veux mon Père Dieu nous voulons marcher à ton rythme à toi mon Père Dieu Soutiens, bénis fortifie ce peuple qui est à toi et la grâce va ta voix mon bénémoine Père Dieu exalté soit ton nom mon bénémoine Père Louange et honneur à toi Alléluia Oh tu nous as toujours aimés Seigneur mon âme, elle et était glorifier encore davantage, mon roi. Tu es l'excellent de l'excellent, mon bénévole, pas du sang. Le plus beau parmi les milliers, c'est toi, mon sauveur. Tu nous as aimés, nos témoins, Seigneur, il n'y a point d'autre qu'on peut encore désirer. Alléluia. En dehors de toi, il n'y a point d'amour qu'on peut donner à quelqu'un. Sois béni, Père. Tu es le seul qui mérite tout notre cœur, mon sauveur. Tu as saisi et touché aussi nos cœurs, mon roi. Nous te disons merci. Glorifions ton Seigneur, Père et Nous chanterons les chants des Sion pour ta gloire Et nous te glorifierons aussi, mon bénévole Père Merci pour tout ce que tu fais Merci pour ta bonté, mon sauveur. Merci pour la grâce d'être à toi Et d'être éclairé par toi Et soutenu encore par ta main, Seigneur oui, maître, oh éternel compatissant, donateur de tout deux, excellent, et toi qui es toujours présent, l'alpha et, et l'oméga, nous t'aimons, Seigneur. Vain qui d'autres pour nous aller encore en ce temps, mon sauveur, malgré les épreuves, malgré les difficultés, mon béni, mon père, Dieu, malgré toutes ces situations, mon sauveur béni, oh, que ton nom soit béni. Tu es un appui certain, un secours merveilleux et véritable, mon roi, au temps de la détresse, mon Seigneur. Tu l'as prouvé au travers des âges. Oh Dieu, tu l'as prouvé, mais ne me pas te au travers des temps. Je t'en supplie, mon sauveur. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Oh, Alléluia Gloire à toi. Merci encore, mon Père. Nous te disons merci pour cet homme merveilleux que tu nous donnes, mon Père. Garde mon frère et garde ma soeur. Merci pour cet enfant Christian, que tu le bénisses, que tu le soutiennes, mon sauveur. Et merci. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur Dieu. Merci pour ma soeur Deborah Denise, Père, auquel tu as parlé. Merci aussi pour mon frère Patrice Victor aussi, Père, pour tous les frères et soeurs. Et tu as accordé la grâce, mon béni, mon Père au Dieu. Louange et honneur à toi, parce que tu es roi et tu es le maître, mon de Patrice, qui conduit éclaire encore davantage mon roi Tu nous soutiens mon sauveur Merci père et pardonne Pardonne mon roi Je t'en supplie Aide-nous encore mon sauveur Merci pour ce jour béni mon sauveur Mais Dieu Oh merci Gloire et honneur à toi Merci Merci Merci au maître Merci pour nos sorts que tu as ramenés Merci pour chacun de mon sauveur. Oui, tu es vivant, mon sauveur. Oui, Père. Merci. Je te remercie. Merci, sauveur. Gloire à toi. Oui, éternel, notre Seigneur. Que ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre. Oh, Dieu je te loue, mon sauveur. J'exalterai ton nom et nous marcherons avec toi. Étant ferme de la foi, étant éclairés, soutenu encore par toi, mon sauveur. Merci, Sauveur. Louange et honneur à toi. Merci. Merci, sauveur. Tu es vivant. Tu es merveilleux. Je te loue de tout mon cœur et je t'exalterai et je chanterai le chant de Sion pour ta gloire. Pardonne encore, mon Père. Merci, Soba. Nos cœurs et nos âmes. Oui, notre béni, Père. Merci, Soba. Merci pour nos sœurs et nos frères. Oh, qu'ils soient bénis chacun d'eux. Je te demande grâce, mon bénévole Père, au Dieu, Accorde la grâce, accorde le soutien à mon frère, à ma soeur, de prendre conscience effectivement de la grâce que tu nous accordes, Seigneur. Oh, Dieu du ciel, viens-nous en aide, mon roi, et dans nos pensées, dans ce que nous sommes. Seigneur, seul ton nom, puisse encore primer. Oh, souviens-toi, souviens-toi de nos frères, souviens-toi de nos soeurs, mon roi, Sois exalté encore et béni pour tous nos frères et sœurs. Garde ces âmes qui sont à toi, mon sauveur. Souviens-toi. Je t'en supplie. Merci, sauveur. Oui, merci, Père. Aide-nous. Nous avons besoin de toi, mon sauveur. Alléluia. Tu donnes la vie. Je t'en supplie, mon sauveur. Aide-nous, Père oh Dieu, à être ferme, à réaliser la grâce que nous avons de pouvoir te connaître. Béni mon frère, béni aussi ma soeur. Louange et honneur à toi. Que ta paix soit sur ton peuple, mon roi. Dans leur cœur, mon roi, l'assurance. Tu es vraiment un vrai Père. Béni soit ton Saint-Nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il m'a été demandé de prier pour la rentrée scolaire, pour tous les étudiants, afin que ces débuts d'année, y compris les professeurs aussi, que le Seigneur puisse vraiment étendre sa main pour garder les nôtres, afin qu'ils aient aussi des professeurs qui sont bien, qui leur donnent effectivement aussi des notes qu'il faut, et qu'ils aient aussi les oreilles bien ouvertes pour comprendre les matières. Le Seigneur donne encore l'intelligence davantage, qu'ils soient toujours la tête et jamais la queue dans le travail, qu'ils soient aussi les premiers, que le Seigneur bénisse. Tendre Père et précieux Sauveur, je me tiens devant ton trône de grâce avec ce peuple qui est à toi. Nous a donné aussi des enfants, Père. Les petits enfants aussi, mon roi. Les voici tous, bientôt, ils vont rentrer à l'école, mon Seigneur. Tu connais combien la pression est aujourd'hui, Père Saint-Dieu, partout dans ces milieux-là, mon bénémoine Père Saint. Je t'implore la grâce, mon roi, que tu protèges le notre Père. Oh Dieu, tu es celui qui garde ceux que nous aimons aussi, mon bénémoine Père. puis tu le protéger, mon bénémoine Père Témisson? Alors qu'ils vont aussi avoir de matière à étudier, tu connais aussi les cœurs des uns comme des autres. Ils ne sont pas des croyants, mais ils ont préféré les uns par rapport aux autres, mon Que nos enfants ne subissent pas l'injustice, mon roi. Que tu sois le Dieu qui touche encore davantage le cœur, mon roi, et que tu défends effectivement leur cause, mon bénévole Père Saint-Dieu. Oh, donne-leur aussi l'intelligence, mon bénévole Père Saint-Dieu, enfin qu'ils réussissent, mon bénévole Père Saint-Dieu. Ils ne puissent pas être dans la condition de la peur, mon bénévole Père Saint-Dieu, mais toujours dans la foi, mon bénévole Père saint parce que tu es réellement notre Dieu. Qu'il soit donc béni, qu'il soit aussi fortifié, mon dieu dans les cours de matière, qu'ils soient difficiles, qu'ils la compréhension de cela, Père. Oh, souviens-toi, et de nos sœurs, peut aussi faire aussi qu'ils ont des professeurs. Tu les gardes, mon bénévole Père Saint, contre la pression aussi, mon bien-aimé, Père dieu Nous enfants sont aussi dans la paix, mon bénévole Père saint qu'il n'y ait pas de pression, pour ne pas avoir le problème de tension, mais qu'il y ait la paix, mon bénévole Père saint et aussi l'assurance, mon roi, bénis-les pâtes du saint et Cette année, soit aussi une bonne année pour les personnes du Dieu, une rentrée scolaire, où ils peuvent aussi avoir aussi la jeune voix, aussi, y aller, avec l'assurance, peu importe la pression, mais qu'il soit seulement sûr et certain que tu le protégeras, que tu sois béni, quand c'est ainsi prié, Père, au nom de Jésus-Christ. De Amen. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous les pas de mon voyage ici-bas Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Quel bonheur de marcher avec lui Il conduira tous tes pas et ton voyage ici ah, quel bonheur de marcher, là!